précédemment dans 507 heures ça y est, c'est annulé On <rire> est sur la route, euh, c'est absurde quoi je, sais pas, euh... ouais. bah, je viens de voir sur, euh, sur internet C'est annulé ouais, bah, on va voir. Ouais. Samedi dernier, après 7 mois de silence dans l'affaire Capucine, on s'est retrouvés. Et ça, c'était tellement agréable. Et je dois dire que j'avais oublié, en fait. J'avais oublié tous ces petits à côté, ces petits moments qui sont vraiment délicieux dans les tournées, dans les concerts. Le petit moment où tu es tout seul, où tu te retrouves la veille de la répétition, où tu te dis, bon, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je voudrais pas planter la répète, je vais répéter tout seul, en amont. Et là, tu redécouvres les chansons, les morceaux, tu te surprends à... Retrouver tes automatismes au piano, à la guitare. Et vient le lendemain, le moment des retrouvailles de ceux qui sont mes amis, des gens que j'aime, avec qui on a partagé plein de choses. C'était tellement agréable de se retrouver. Alors évidemment, on ne s'est pas perdu de vue pendant ces 7 mois. On a fait des choses, on a créé une web série dont je vous parlerai plus tard, c'est pas le propos ici, je vous mets quand même un lien ici si vous voulez aller voir ça. On n'a pas pu, pendant sept mois, ne pas correspondre, ne pas s'appeler, ne pas s'écrire, ne pas faire de projet, on n'a pas pu, parce qu'on est fait de ce bois-là, on est des créateurs et il faut qu'on crée. Mais là on se retrouvait pour jouer notre spectacle, qu'on a travaillé en résidence, qu'on a ciselé, on n'a pas pu résister, je vous l'avoue, avec Damien, euh, faire une petite farce au batteur Romain. Euh, on s'est réveillé le, le matin avec l'idée que, comme on jouait euh, tous en, en Ear Monitor, on s'est dit que ce serait sympa d'envoyer de, quelque chose dans les oreilles de Romain à un moment bien précis du spectacle, euh, mais uniquement dans ses, retours, euh, dans ses oreilles à lui. Euh, et de voir sa réaction. Donc, euh. Et voilà, nous voilà partis avec Damien à 9h du matin, le jour du concert, à hein, télécharger la musique de Bibi Fock pour euh, euh, diffuser la, la musique de Bibi Fock Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vieux dessin animé. Hein, euh, c'est voilà, les moins de 20 ans. Hein. Voilà. Alors je dois t'avouer, mon Romain, si tu regardes cette vidéo, bravo. On a été assez... Euh, Bluffé par ton professionnalisme en fait. Hein. Euh, on a les images, je m'attendais à ce que tu sois complètement perturbé. Bon, bah au début, tu as été un peu surpris de ce qui se, se passait dans tes oreilles, mais en fait, euh, je dois reconnaître que ceux qui étaient le plus morts de rire, c'était Damien et moi. On n'a pas vraiment réussi à se contenir, alors que toi, tu es resté très pro, comme d'habitude. Je me fais pas d'illusions, hein. je me doute que j'aurai un retour de bâton de ces 4 mais. Euh... Je suis prêt. Voilà, c'était tellement agréable de retrouver ce petit moment où on découvre les lieux, où on va faire le concert, où on rencontre les gens avec qui on va passer la journée. Euh, ces moments me manquent, ces moments nous manquent, à nous tous les intermittents. C'est à la fois grisant de retrouver ces petits moments, mais c'est à la fois aussi un peu déprimant. Puisqu'on sait, on n'a pas de doute sur le fait que les annulations vont continuer à pleuvoir, et que ces moments euh, deviendront de plus en plus euh, rares. C'était émouvant de se retrouver dans une petite loge de quelques mètres carrés juste avant le concert, à nouveau, d'être les uns sur les autres, de se préparer, d'entendre de, à sa gauche Aurélie qui fait des vocalises et à sa droite euh, Damien et Romain qui déconnent. Et évidemment le concert, le concert en lui-même, euh, ben, J'ai l'impression d'avoir savouré chacune des notes qui émanaient de ce concert. On avait de l'énergie, euh, on était à la fois frais, à la fois sur des œufs, évidemment, puisque ça faisait 7 mois qu'on n'avait pas joué ensemble, euh, mais euh, content d'être là, content de faire cette musique, content de jouer ces chansons, content d'être avec les gens, euh, même si euh, effectivement on avait en face de nous une salle à moitié pleine. Euh, avec des gens qui étaient masqués. On ne pouvait pas voir leur visage ni leur sourire, mais c'était quand même... On sentait qu'il y avait une urgence à être ensemble, une urgence à partager des spectacles. Et enfin, bah, l'après-concert, ce petit moment que moi j'adore, euh, le moment où on voit les gens, où on discute avec des eux. Abonnés 560 <rire> Et... euh, <je> avoir... <rire> Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué, mais rien n'est fini, parce que tout ce qui nous arrive en ce moment dans le monde du spectacle n'est que temporaire. Il faut qu'on arrive à tous se serrer les coudes, à réinventer notre métier. Le métier de troubadour que j'exerce, il existe depuis la nuit des temps. Et tant qu'il y aura des gens pour écrire des chansons et des gens pour venir les écouter, que ce soit un virus ou n'importe quoi, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Allez, Je vous laisse sur cette note positive, je vous encourage à aller voir les spectacles. Ce n'est pas interdit d'aller voir des spectacles. Il y a des choses à faire qui sont un petit peu contraignantes, mais vous avez encore cette liberté. Bref, dans ces temps extrêmement tourmentés dans la culture et dans le monde du spectacle vivant en général, gardons le lien, continuons à nous voir les uns les autres, sortez voir des concerts, nous, on vous promet qu'on n'arrêtera pas. Allez, ciao